chers internautes bonjour dans cette vidéo nous allons parler donc de la falsification de la bible souvent les musulmans accusent la bible euh, la bible d'être falsifiée pour cela ils avancent plusieurs choses la première c'est qu'ils y trouvent des contradictions nous avons répondu donc à cette attaque dans la vidéo précédente deuxièmement ils trouvent des, euh, des comment dire Enfin, C'est aussi des contradictions, mais des choses complètement farfelues, comme euh, par exemple le fait qu'il euh, n'y ait qu'un seul Dieu, mais qu'il y ait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça fait trois personnes, un seul Dieu, il trouve ça complètement, euh, complètement euh, illogique. Hein. Nous avons répondu à cela dans la, vie, la vidéo qui était encore avant la vidéo précédente. Euh, dans cette vidéo, on ne va pas vraiment se poser la question, enfin on ne va pas vraiment sonder euh, la validité, l'authenticité de la Bible en lisant la Bible, on va plutôt le faire en lisant le Coran, voilà, pour savoir ce qu'il en dit. Donc, on va euh, avancer point par point, et le premier point, c'est, est-ce que, est -ce que les, les, les chrétiens ont jamais reçu une parole authentique, quoi, une parole venant de, de, de, de, de Allah quoi. Réponse, oui. Comme nous disent les versets que nous allons lire maintenant. Coran 29, 46. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Euh, et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous. Votre, notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Coran 3, verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Euh, Coran 7, 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète il est très, très qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile, etc. etc. Voilà. Donc, premier point, oui, les chrétiens ont reçu, enfin, les gens du livre, hein, ils ont reçu une parole. Cette parole s'appelle la Torah et l'Évangile. Voilà. Donc, on peut partir de ce point de départ. Les chrétiens ont au moins reçu une parole authentique. On peut se demander par la suite qu'est-ce qu'ils ont fait de cette parole Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette parole Est-ce qu'ils l'ont oublié sur le champ Est-ce qu'ils l'ont conservé quelque part Est-ce qu'ils l'ont d'abord conservé, puis falsifié, C'est-à-dire qu'ils ont modifié l'original Ou alors ils ont conservé l'original quelque part et ils ont produit à côté une parole falsifiée Il y a beaucoup de scénarios possibles. Eh bien, le Coran nous dit au moins que ils ont conservé cette parole authentique au moins jusqu'à euh, l'époque donc du prophète Mohammed. Nous allons voir dans les versets que nous allons lire maintenant. Coran 5, 68 dit oh, :« Ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui, à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. » Coran 5, 47. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Coran 3, 71. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le vrai, euh, le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité Voilà. Donc là, qu'est-ce que le Coran affirme Eh bien que les gens du livre, ils ont quelque part encore avec eux la Torah authentique et l'évangile authentique. Puisque, sans cela, comment pourrait-il leur faire le reproche en leur disant qu'ils ne se conforment pas à la Torah et surtout que c'est encore possible de le faire. Tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile, ça montre qu'ils ont encore cette possibilité de le faire. Euh, que les gens de l'Évangile jugent d'après ce cas -là, y a fait descendre. Comment Dieu peut-il faire ce reproche à des gens qui n'ont pas vécu la parole C'est qu'ils l'ont quelque part. Pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité sciemment caché sciemment Pour cacher sciemment la vérité, il faut déjà connaître la vérité. Pour connaître la vérité, il faut y avoir accès, n'est-ce pas Donc nous avons un deuxième point. Premier point, les gens du livre ont reçu une parole. Torah, évangile. Deuxième point, ils l'ont au moins conservée jusqu'à l'époque du prophète de l'islam. Prophète Mohamed. On pourra insister sur ce point en disant que, dans tous les cas, d'après le Coran, la parole qu'il descend, sa parole, la parole d'Allah, ne peut pas disparaître de la terre, elle est forcément conservée quelque part. Puisque puisque Allah dit que nul ne peut modifier ses paroles, il me semble que faire disparaître une parole de la surface de la terre, c'est un peu la modifier. Hein. C'est-à-dire on la modifie à tel point qu'elle n'existe plus. Quoi. On efface un mot. Première modification. On efface un deuxième mot, deuxième modification, puis on fait ça pour tous les mots, et à la fin, il n'y a plus de parole. Je pense que c'est une forme de modification, n'est-ce pas Bon. Or, que dit le Coran Coran 615 Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Coran 6.34. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Bon, ça c'est deuxième moitié de la Sourate qui parle d'autre chose. C'est habituel dans le Coran. Donc, que nous dit le Coran Eh bien que personne ne peut modifier sa parole. Alors, vous allez me dire, c'est pas qu'on ne peut pas modifier euh, le texte écrit. Peut-être que voilà, euh, la parole descend, on la note quelque part, et puis quelqu'un peut modifier le texte écrit. Ça ne veut pas dire qu'on a changé la parole telle qu'elle qu est descendue. Mais si on, on prend ça dans ce sens-là, ben, il n'y a là rien d'extraordinaire, de, de, parce que même moi, par exemple, hein, si je dis quelque chose, je dis euh, « il fait beau voilà, », il fait beau. Si quelqu'un note mes paroles dans un livre, et puis qu'un falsificateur euh, a envie de me faire dire le contraire, il modifie, euh, il modifie le livre, mais il ne pourra pas modifier, il ne pourra pas revenir dans le passé, et modifier les paroles telles qu'elles sont sorties de ma bouche. Voilà. Donc, soit euh, le Dieu du Coran se vante de quelque chose bon, qui, qui n'est pas, pas extraordinaire, Soit il affirme que personne ne peut modifier sa parole. Or, dans ce cas, eh c'est bien la preuve que la parole authentique, la Torah et l'évangile authentique, telle qu'elle est, euh, est descendue, euh, cette parole doit être quelque part, sur la surface de la terre, d'après le Coran. Bon, après on peut se dire, bon, certes, les légendes du livre ont conservé cette parole, mais cela n'empêche pas qu'ils ont pu produire à côté une parole falsifiée. Et en effet, en effet, c'est exactement ce que le Coran affirme. Coran 3,78 « Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre. Bon, en fait, ce que ce verset signifie, c'est en fait, des euh, gens, ils, ils rajoutent, enfin, ils, ils rajoutent des, des quand, quand ils lisent le livre, ils ne le lisent pas textuellement, ils rajoutent des choses. Bon, euh, je, je préfère la, la, version, la traduction anglaise que je vais lire maintenant. And indeed, there is among them a party who alter the scripture with their tongue. Who alter the scripture with their tongue, c'est-à-dire qu'ils altèrent l'écriture avec leur langue. Voilà. Donc là, on, on voit que le Coran accuse les gens du livre de falsifier la parole par leur bouche. Autre exemple de falsification Coran 4, 46. Il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens et disent Nous avions entendu, mais nous avons désobéi. etc. Donc là, nous avons une. Falsification du sens, c'est-à-dire qu'on lit bien les mots, mais on, on tord le sens. Et puis, finalement, on a dans le Coran une accusation de modification du texte. Coran 2, 79. « Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Voilà, » C'est une attaque un peu frontale, donc on accuse les gens du livre hein, d'avoir écrit, réécrit, composé, un, un faux livre venant de, de Dieu. Alors, là, on a fait le tour de que dit le Coran à propos de la falsification de la Bible. Les gens du livre ont reçu une parole authentique, Torah, Évangile. Ils l'ont conservée quelque part. Elle est forcément quelque part sur, sur la Terre. Mais, en tout cas, ils y avaient accès au moment où euh, le prophète, enfin, le, euh, en 600 euh, après Jésus-Christ, c'est-à-dire à, à l'époque du prophète euh, de l'Islam, mais à côté, ils ont falsifié la parole, soit à l'oral, soit en tordant le sang, soit à l'écrit. Alors maintenant, on va, on va faire le point, on va se poser des questions. Est-ce que tout cela est possible Est-ce que tout cela est cohérent Est-ce qu'on est est qu peut valider l'hypothèse hein, cette, euh, cette, cette, cette coranique que nous venons de voir Eh bien, en fait, la, la plus simple réponse hein, à cette attaque... C'est, où est le texte authentique de la Torah Où est le texte authentique de l'Évangile voilà. Sans l'existence de ces textes, eh bien, le Coran se contredit, tout simplement. Aujourd'hui, nous n'avons nous avons absolument aucun texte, malgré toutes nos connaissances archéologiques. Hein, nous avons quand même des milliers de manuscrits, hein, pour la Bible. Nous avons les manuscrits de la Mer Morte, nous avons... Euh, nous avons euh, Aujourd'hui nous avons quand même certaines connaissances et malgré nos connaissances, nulle part sur la terre n'existe une seule parole se présentant comme étant la Torah euh, et qui soit compatible avec le Coran. Donc, alors pareil pour l'évangile, hein. euh, le Coran parle d'un évangile, soi-disant euh, reçu par Jésus. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucun, aucun évangile, même les évangiles apocryphes, même les évangiles qui euh, apocryphes, voilà, qui, euh, qui sont remplis d'anachronismes hein, et de de, vrais, de véritables erreurs, hein, et euh, qui euh, iraient dans le sens de l'islam, mais malheureusement, ils contredisent le Coran aussi. Hein. Par exemple, euh, l'épître, euh, l'évangile de Barnabé, euh, l'évangile de Barnabé, euh, je crois hein, que c'est lui qui dit que euh, Jésus est un simple prophète, mais il dit aussi qu'il n'est pas le Messie, hein, alors que le Coran affirme que Jésus est le Messie. Donc sur toute la terre, il n'y a aucune parole, aucune Torah, aucun évangile qui ne contredise le Coran. Donc, euh, Allah, tout simplement se contredit, il dit, paro ma parole n'est euh, pas, euh, personne ne peut modifier ma parole, mais, eh bien, il ne reste sur la terre qu'une parole modifiée. Donc, eh bien, euh, on peut modifier sa parole, D'après euh, le Coran, les chrétiens ont modifié la parole. Alors ensuite... Imaginons qu'on veut retrouver cette parole. On se dit, ah, c'est bête parce que les chrétiens, ils ont maudit, enfin les chrétiens, même les juifs. C'est intéressant parce que les chrétiens et les juifs qui sont quand même euh, ennemis spirituels, on va dire, enfin ennemis spirituels. Enfin, disons ils ne sont pas d'accord. Hein, voilà. enfin, les juifs n'aiment pas trop les chrétiens. Hein. Euh, bon, ils ont la même, la même, la même, le même Ancien Testament. Bon, enfin, bon bref. Bon, mais on peut se dire, ah, les juifs ont les chrétiens, ils ont falsifié la parole. Euh, on aimerait bien quand même connaître cette parole. Et c'est là qu'on se souvient, on se dit... Mais attends, mais d'après les versets qu'on a lus, ils avaient cette parole à l'époque du prophète. Donc on devrait pouvoir retrouver cette parole. Mais là encore aucun, malgré les recherches archéologiques, cette parole n'existe pas. Pire, le Coran valide la Bible telle qu'elle est lue du temps du prophète. Nous prenons le Coran 10, verset 94 que je lis maintenant, « Si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur, etc. » Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Il faut bien lire ce verset, il faut bien se pencher dessus. Que signifie ce verset Le Dieu du Coran demande, enfin, invite le prophète à demander aux gens du livre. Et que font ces gens du livre Ils lisent. Le livre révélé avant toi. Que lisaient les chrétiens du temps du prophète Que lisaient les chrétiens du temps du prophète Eh bien, ils lisaient exactement la même Bible que nous aujourd'hui. Parce que euh, les sources concernant, alors, concernant le, le Nouveau Testament, les sources de nos Nouveaux Testaments actuels, c'est-à-dire ce qu'on euh, ce qu appelle le texte original, hein, c'est-à-dire le, le, le texte grec qu'on va traduire en français, en anglais, euh, dans n'importe quelle langue, ces sources-là, elles remontent à un à deux siècles avant la naissance de l'islam concernant l'ancien testament eh bien nous avons aujourd'hui les manuscrits de la Mer morte qui nous euh, ont appris que le texte de l'ancien testament n'a pas évolué depuis avant même l'arrivée de jésus jusqu'à aujourd'hui donc que lisaient les gens du livre hein, dans la sourate euh, 10 verset 94 interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi Eh bien le livre révélé eh ben c'est euh, le texte biblique voilà donc là le coran est en train de nous dire que la bible n'a pas été falsifiée la bible est le texte authentique mais comme nous l'avons vu elle contredit le coran et sur la terre nulle part nous n'avons de ce texte qui serait qui pourrait être un candidat donc hein, pour, pour être reconnu comme le texte authentique ce texte n'existe absolument pas donc le coran se contredit absolument dans tous les sens et il porte une accusation sans aucune preuve. Et, et nous sommes tout simplement obligés, invités à rejeter donc cette accusation et par le même temps à bah, rejeter le, le, le Coran. Voilà. Donc, euh, euh, frères musulmans, quand vous dites que la Bible est falsifiée, vous contredisez le Coran. Et quand vous dites qu'elle est authentique, bah, vous contredisez aussi le Coran parce que la Bible contredit le courant. Ouais. Euh, bon. Donc, euh, bah, conclusion, bah, le courant est faux, tout simplement. Bon, bah, J'espère avoir répondu euh, donc, à cet argument qui est récurrent, et puis euh, bah, je vous propose de nous revoir euh, peut-être dans une dernière vidéo, si j'ai le temps. Voilà. Allez, à la prochaine